Bonjour tout le monde, Waouh. Ben, bonjour. je vais pouvoir commencer le slot donc, sur l'observabilité. Euh, déjà merci d'être venu voir ce slot, je suis très content d'être parmi vous, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de compte, donc c'est cool. Euh, donc, je vais vous parler d'observabilité et comment on va pouvoir mettre en place des solutions pour observer l'état d'un système, euh, petit ou plus grand. Je vais me présenter brièvement. Donc, euh, Je suis Jean-Pascal Thierry, je suis développeur back initialement, j'ai commencé en Java il y a très longtemps, euh, et puis euh, un jour j'ai voulu industrialiser des choses, j'ai fait du maven, de la CACD, j'ai eu la chance de lancer un projet de plateforme de CACD open source qui s'appelait Kodokojo. Euh, on a monté pas mal de serveurs à deux et on s'est retrouvé, retrouvé confronté à des problématiques de, bah, de production en fait, hein, à deux, euh, et l'obscurité est venue à nous assez vite. Euh, voilà, J'ai été Tech Lead après sur d'autres projets et dernièrement j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place de chez un de mes clients. Euh, donc Je suis consultant chez Whizcale. Donc Whiskel. c'est juste deux petits mots pour C'est euh, une boîte euh, d'une soixantaine de personnes basée sur Paris avec euh, une agence à Nantes et, et en full remote aussi. Euh, donc, donc depuis 2015, qu'à 7 ans, on est partenaire à Chicorp, AWS et GCP entre autres et on est membre de la CNCF. Euh, si ça vous intéresse, en ce moment, on a des temps forts et celui d'en ce moment, c'est celui des, de la sécurité. On a un meet-up le 23 juin en lien avec la CNCF et un autre avec AWS la semaine prochaine, donc sur la sécurité. Euh, pour revenir sur l'obscurité, euh, qui a connu les fameux monolithes euh, Merci. Euh, alors, euh, je ne veux pas dire de, de, de mal des monoïdes, hein, ce n'est pas la, la problématique. C'était plus dans leur, euh, dans leur exploitabilité. Euh, qui a connu les partages sans bas avec les fichiers de log aller chercher à droite à gauche et les raccourcis Merci. Je suis content. Je, je me sens vraiment moins seul. Euh, historiquement, on avait pas mal de, du coup, de serveurs à droite à gauche. Euh, et Avec des serveurs d'application dessus, euh, on avait les logs du middleware puis on avait les logs des applications, on avait des logs avec différents niveaux de logs dedans, et c'était à peu près les seuls moyens qu'on avait pour définir un peu l'état de la plateforme. Ça, et si on était sur Java, excusez-moi, je ne parlais pas trop d'autres têtes, je suis plutôt Java, comme je l'ai dit. On avait du JMX à la rigueur pour essayer d'avoir des données sur l'état de la JVM. Mais passé ça, on était plutôt limité au logs, on va dire. On a fait beaucoup de choses à partir des logs, on a mis beaucoup de choses dans les logs. Et voilà, à part les logs SNMP, pour ce qu'on fait peut-être un peu de réseau, et du GMX, on n'avait pas forcément grand-chose. puis, aujourd'hui, j'ai pris une image sur Google de manière appellatoire sur ce qu'on peut avoir comme cartographie applicative sur IC. L'idée c'est surtout qu'aujourd'hui on a une galaxie de serveurs, on a une galaxie de middleware, euh, on a beaucoup de choses qui sont déployées à différents endroits, on a des cloud providers, euh, différents cloud providers, on a du on-prem, euh, on a euh, des conteneurs, on a plein de choses qui font qu'on euh, a diversifié complètement euh, euh, l'endroit où tourne les, les, les, le code applicatif. Avant j'avais peut-être un cluster de. Pardon. J'avais peut-être un cluster de euh, 3 à 4 machines. Aujourd'hui, euh, on a des clusters cubes avec euh, beaucoup, beaucoup plus de machines. On ne sait pas forcément tout de suite à un instant T où tourne quoi. Et aller chercher les fichiers de log en partage bas sur un, un cluster cube, euh, ça va pas aller bien loin. Donc euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, tout ça, c'est un peu lié à, à pet versus cattle. Hein. C'est-à-dire que mes quatre machines euh, en web-serveur que j'avais avant, euh, bah, je les babysitais. Aujourd'hui, euh, je peux plus vraiment. Hein. On, on tue des machines assez régulièrement. On a un cycle de vie pour les VM qui est beaucoup plus court, hein, heureusement, quelque part mais je ne peux plus me permettre de faire mon partage sans bas avec euh, mes Xlog, et les regarder. Euh, les microservices y ont un peu participé aussi, hein, parce qu'on a beaucoup plus découpé euh, nos applis, et du coup, euh, bah, on a participé à cette petite galaxie que j'ai présentée en, en cartographie juste avant. Mon Docker Kubernetes a beaucoup aidé à ça aussi. Et puis maintenant, on parle même de serverless. Bon, alors comment est-ce que je fais pour euh, avoir l'état de mon système d'information avec euh, potentiellement toute cette diversité de technologie et d'endroits où ça peut tourner. Euh, donc, une petite définition de l'obscurité, euh, si on devait by le book, euh, c'est la capacité de déterminer l'état d'un système en fonction de ses données entrantes et sortantes. Alors, pour info, il, y a une... il existe une définition mathématique de l'obscurité, je ne l'ai pas mis là parce que même moi je ne l'ai pas capté. Je suis désolé, je ne suis pas mathématicien, mais euh, l'idée est la même. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on est capable de déterminer, si on connaît les entrants et les sortants, on peut déterminer l'état du système qui a fait le calcul après. Euh, L'idée, du coup, ce n'est pas forcément de rentrer dans le composant ou dans le système. L'idée, ce n'est pas de savoir ce qui se passe dans le système, c'est de savoir dans quel état il se trouve. Et c'est assez important de se dire euh, ce que je veux savoir, c'est ce que... Euh, est-ce que j'ai un composant qui va pas bien Est-ce qu'il faut que je le redémarre Est-ce qu'il faut que j'intervienne dessus Est-ce qu'il faudrait que je, je, je rajoute des instances Est-ce qu'il faudrait que je change un bout de l'algo parce qu'il n'est pas efficace euh, Mais ce n'est pas tant d'aller déterminer. Euh, je mets souvent l'obscurité en, en opposition avec l'audit. L'idée, attention, c'est pas d'aller... Euh, euh, par exemple, si j'avais une appli euh, d'ingestion de compte bancaire, c'est pas de dire, tiens, je vais aller vérifier le contenu d'un compte bancaire. Par contre, ce qui va peut-être m'intéresser, c'est le nombre de comptes bancaires qui sont en train d'être traités, par exemple. Euh, donc, c'est vraiment cette idée d'avoir une boîte, de regarder ce qui rentre dedans, ce qu'elle ressort, et d'essayer d'établir son état en fonction de ça. Alors, à qui sont destinées ces fameuses données d'obscurité Je parlerai beaucoup de données d'obscurité pour le coup. Euh, je les définirai un petit peu plus tard. Euh, de mon point de vue, les données de sont destinées vraiment à toutes les parties prenantes du, du SI, que ce soit du développeur jusqu'à la production, voire même le métier. Euh, C'est important de déciloter cette information-là. Très longtemps, euh, c'était la panache euh, de l'équipe de production. Hein, quand je parlais de mes observateurs tout à l'heure, euh, c'était pas n'importe qui qui pouvait se connecter sur la machine pour aller voir les logs. Il y a encore des systèmes aujourd'hui où pour accéder aux logs, il faut faire une demande. Euh, pour accéder au data center qui soit validé par une chaîne hiérarchique avant de pouvoir accéder au log pour des raisons de sécurité autre en fait. Euh, Aujourd'hui la plupart des SI on essaie d'être plutôt très réactifs et on ne peut pas se permettre euh, fondamentalement ces process là. On, a essayé de enfin, on essaie de changer tout ça. On parle aussi de plus en plus du euh, "you Build It, you it. Euh, Donc il euh, faut que je puisse donner accès à l'équipe de développement qui fait le build euh, et qui crée son code euh, aussi à ce qui se passe à l'état du SI. Ou de son système, ou de son appli, pour, bah, pour savoir euh, euh, si ce qu'elle a fait dessus, ça se passe bien. Typiquement, les changements qu'elle a introduits. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, c'est important de décloisonner vraiment cette information-là euh, pour euh, que bah, chaque partie prenante du SI puisse savoir dans quel état il est. j'ai des fois des gens qui me demandent aussi d'aller mettre euh, jusqu'à mettre dans l'observabilité les status page. Pour dire, euh, pour destinataire des, des utilisateurs euh, finaux, quelque part, pour savoir si la plateforme est dégradée ou pas. Alors, euh, <coughs> le fait de décloisonner, ça impose quand même une petite contrainte. Euh, bah, C'est que les données que je stocke, les données d'obscurité que je vais stocker ne doivent absolument pas avoir de données sensibles. Ben bah, oui, parce que typiquement, euh, si jamais je log le, le, le montant, le montant d'un com compte bancaire dans mes logs, ça ne me donne pas forcément déjà l'état de mon composant, ça ne m'intéresse pas forcément au vu du travail que je voudrais effectuer dessus, et puis surtout, ça n'a rien à faire là au final. Alors je dis ça parce que souvent, par exemple pour les logs, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé et qui se sont énormément reposés sur les logs pour mettre à peu près tout dedans. Ils ont arrêté de faire du samba et ils ont commencé à faire du junk log, c'est à dire qu'ils ont centralisé ça, ils ont mis ça dans un big data type Hadoop, puis après, ils ont été croulés, ils ont cherché. ils ont extrait des métriques, euh, puis ils ont extrait de l'audit. Mais le problème, c'est que euh, ça se transforme en une espèce de data lake avec des données qui ne sont pas structurées dedans. Et Puis au final, on est un peu paumé. Puis surtout, on ne peut pas partager ces données-là avec tout le monde, puisqu'il y a des données sensibles dedans. Quoi. Donc c'est plutôt problématique. Et généralement, euh, le plus gros de mon boulot, ça a été de prendre le bâton de pèlerin pour aller convaincre... Euh, les équipes applicatives, que bah, non, on met pas des données sensibles dans les logs, et que pour ça, on a des pistes d'audit, et que c'est plus approprié que chaque solution a potentiellement euh, ses besoins d'audit, qui ne peuvent pas être généralisés. C'est un autre débat. Euh, voilà. Donc, euh, typiquement, pour l'équipe de réalisation, euh, je disais, l'obscurité ça va l'intéresser, parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, des équipes qui font du big data, avec des algos, qui vont... Euh, qui vont déployer assez fréquemment sur la production et ils avaient des indicateurs métiers qui leur permettaient de voir si euh, ben, le changement d'algo qu'ils avaient introduit est-ce qu'il a impacté de manière euh, efficace euh, le, le, le job que devait faire l'algo par exemple du targeting de pub admettons est-ce qu'il était plus efficace dans son targeting ou non et ça typiquement ils essayaient de le voir en observant ben, combien de pubs étaient passées est-ce que le nombre avait augmenté ou non est-ce qu'ils étaient plus performants euh, L'autre chose qu'on peut avoir plus classiquement, parce que tout le monde ne fait pas du Big Data, moi le premier, hein. mais typiquement ce qui m'intéresse quand je suis développeur et que je, par exemple, je livre en production, c'est est-ce que j'ai introduit une régression, est-ce que j'ai un taux d'erreur qui augmente, parce que même si on a testé, etc., ça se trouve avec la charge, il y a des comportements qu'on n'a pas forcément pu prévoir en amont sur d'autres environnements. Donc ça me permet de voir, tiens, on a réalisé à ce moment-là, est-ce que ça a eu un impact sur l'état du système Euh, autre persona qu'on pourrait aussi avoir, c'est les gestionnaires de plateforme ou les, les équipes de production. Euh, elles, euh, en général, euh, c'est un peu les garants du sanctuaire. Elles évitent d'avoir euh, trop de changements, euh, mais euh, surtout, au-delà de ça, euh, l'observité, ça leur permet d'être euh, proactif sur les actions à mener et de ne pas subir un incident typiquement. Je vous donne un exemple bête. Euh un disque dur qui se remplit, si euh, j'ai une de sérité qui me permet de dire que si je fais rien dans 15 jours, le disque il est plein, ça me permet d'agir avant que le disque soit plein. Donc d'être vraiment plus proactif. Et euh, ça peut aussi permettre de faire du capacité planning, parce qu'on peut voir que sur du long terme, euh, les ressources commencent à être de plus en plus chargées, et que du coup, euh, ça peut être intéressant de, de, de, comment dire, de rajouter des machines. Par exemple. Euh, le SRE, le Site citerai Weeting engineer, lui, son rôle, c'est d'essayer d'être, d'assurer de, l'efficacité d'une plateforme. Euh, on peut pas, moi je trouve qu'on peut pas faire de, on peut pas pratiquer son rôle de SRE si on n'a pas d'observabilité, puisque euh, il faut doit s'assurer de la résilience du SI. Donc du, du coup, il faut qu'il puisse connaître l'état du système et, et de, de, de constater que le système se se répare ou pas tout seul Ou est-ce qu'il est capable de fonctionner en mode dégradé euh, On ne peut pas faire de chaos engineering non plus sans obscurité. Donc le chaos engineering, c'est le fait d'aller débrancher quelque chose, d'allumer un feu maîtrisé et d'essayer d'observer de, de, les, les, les impacts que peut avoir ce, ce, ce, ce, cet incident provoqué euh, pour essayer d'améliorer de, de, la qualité du système. Mais si on n'est pas capable de savoir dans quelle état il est, c'est comme si on allumait un feu sans, sans savoir où on l'allume en fait hein, dans le bâtiment et puis, euh, puis il se passe ce qui se passe quoi. Donc c'est un peu dangereux. Et enfin je parlais de l'utilisateur. Euh, quand vous êtes au volant de votre voiture, il y a plein de voyants partout. Euh, alors moi je suis pas mécanicien, par contre quand la jauge elle me dit qu'il n'y a plus d'essence, je sais que je dois la remplir. Bon, L'image est un peu grossière avec un utilisateur, mais euh, quelque part, l'utilisateur, il, il va pas forcément comprendre euh, ce que c'est que euh, euh, l'occupation mémoire euh, de la JVM. Par contre, il va peut-être bien comprendre que, tiens, euh, là, il y a trois euh, ou quatre des services euh, sur la, les trentaines qui constituent son, ces fonctionnalités qui ne marchent pas, par exemple. Ça peut peut-être le comprendre, admettons. Il y a plein de sites en SAS vous avez régulièrement un beau bandeau pour vous dire en haut, attention... Euh, on a un incident en ce moment où il y a une maintenance de prévu. En quelque part, là, on informe l'utilisateur de l'état du SI. Je parlais des status page aussi, ça peut y rentrer dedans. Ce que je veux dire, c'est surtout que l'observabilité n'est pas forcément quelque chose qui est destiné à des fins purement techniques. Ça peut aussi s'adresser à du métier. Alors, un des usages possibles de, de l'observabilité. Euh, comment concrètement ça peut se mettre en place, on va dire Enfin. Concrètement, on y reviendra un peu plus en détail plus tard. En général, on va commencer par essayer, euh, basiquement, d'aller observer l'état de l'infrastructure, donc euh, les machines, euh, le réseau, les disques, CPU, RAM. Donc là, pour le coup, on est sur des trucs très techniques, d'accord. Euh, mais aussi euh, les switches, les firewalls, les load balancers. Euh, généralement, on va vouloir observer aussi l'état des middleware, donc euh, tous nos joyeux. Hein. Si vous avez encore des web servers, parce que ça existe, hein, alors, voilà des conteneurs de servlets, des, euh, des Kafka, des, des, des, des outils de messaging. Enfin, de toute façon. Euh, notre couche application. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va y mettre euh, à côté, mmh. généralement, et pas dedans, un collecteur de données d'observabilité. Euh, alors pourquoi je dis pas dedans C'est parce que l'observité doit être quelque chose pour moi qui est dans sa mise en place, qui ne doit pas être intrusive dans les solutions. Puis des fois, on peut juste pas. Bah, typiquement euh, vous n'arriverez jamais à installer un collecteur euh, de données d'observité sur euh, une appliance f 5 ou sur euh, une brique réseau euh, qui est fermée, enfin je veux dire on ne doit pas l'accès dessus. Donc euh, on n'a pas forcément le choix. Euh, puis des fois il y a sous-éditeurs non plus, on n'a pas la main dessus, donc on ne peut pas rentrer dedans. Euh, ces données d'observité, on va les pousser, euh, donc euh, on va retrouver les logs, les métriques et les traces, je les finirai euh, juste après. Donc ça, ça a constitué donc, mon back-end de données et dans ce que je vais en tirer parti, ça va être typiquement de mettre en place de l'arting dessus ou euh, une plateforme d'autorémédiation. Donc une plateforme d'autorémédiation va juste être, euh, euh, elle va observer euh, des changements sur la plateforme et si elle voit un comportement qui a déjà été identifié, on peut euh, planifier une action automatique pour aller euh, remédier à, à, à potentiel le problème. Je parlais du disque dur plein donc un jour, typiquement on peut mettre un robot qui, aurait, euh, euh, qui serait configuré pour aller supprimer euh, un set de fichiers de log, admettons, euh, sur, un, sur un serveur parce qu'on sait que c'est pas un problème d'aller supprimer et que c'est peut-être eux qui prennent de la place. Euh, on parle aussi de temps en temps d'Iops, euh, c'est-à-dire d'être plugé sur les plateformes de, de, de, sur les données d'observérité pour essayer de, dé, de, de définir des anomalies dans le, dans le déroulement des données d'observérité. Le vrai problème, c'est que pour, ça, pour que ce soit efficace, il faudrait une, une, un ensemble et un volume de données d'observérité qui soit très important. Or, euh, si je prends par exemple de la consommation CPU de RAM sur une machine, en fonction de l'application qu'on va y mettre dessus, on ne va pas forcément avoir les mêmes euh, comportements en termes de consommation. Moi, je suis développeur et ça ne me dérange pas d'aller euh, taper à 95% d'un CPU si j'ai un algo de calcul qui est gourmand en CPU. Ce serait comme d'avoir une Ferrari et de mettre le frein à main si je le l'imitais à 40%. Euh, alors, alors que si j'ai euh, une machine avec un proxy à côté, en théorie, le CPU n'est pas censé être très élevé. Quoi. Donc euh, on ne peut pas forcément avoir, je trouve, de comportement euh, qui dégagerait. Donc on verra ce que deviendra l'Iops, mais bon, je préfère mettre de l'autoramisation en attendant. Sujet. Alors, je parle de données d'obscurité depuis tout à l'heure, je vais juste les, les définir vite fait. Donc, on parle des trois piliers d'obscurité. Alors, le premier, c'est la métrologie. Donc, euh, la métrologie, c'est l'ensemble de. C'est un ensemble de données numéraires qu'on peut historiser dans le temps. Donc, euh, une consommation CPU, un nombre de commandes en cours, euh, ce sont des données euh, éligibles à la métrologie. En général, c'est avec ça qu'on arrive à faire des jolis graphes. On verra Enfin, après on a les logs, donc ça on est un peu plus habitué. Donc c'est du texte qui est horodaté, hein, qui permet d'avoir un élément euh, généralement plutôt technique, typiquement des stack traces. Euh, personnellement, en tant que développeur, j'aime bien, euh, dans les logs, ne mettre que euh, quand j'ai des problèmes. Donc si j'ai du log qui apparaît, c'est que j'ai des problèmes et que ça a été mon dernier recours le log, pour essayer de diagnostiquer plus tard le problème. Ça m'évite déjà de mettre plein de données qui n'ont rien à faire là, de données sensibles typiquement. La plupart des données que je vais vouloir coller en observé c'est plutôt de la métrologie au final, quand on y réfléchit, et plutôt rarement des logs au final. Alors c'est facile de loguer, hein. il y a plein de librairies de logging, euh, il y a plein de frameworks de logging, c'est cool. Hein. Mais euh, dans l'absolu, je préfère y mettre que mes stack-traces typiquement. Dès que j'ai des logs, c'est que j'ai des problèmes. Et surtout, euh, je préfère avoir des erreurs bien écrites qui me permettent de bien cibler où, où est le problème et qu'est-ce qui vient de se passer. Je renvoie au, aux bonnes pratiques de développement, euh, fail-fast, etc. Euh, enfin, on a ce qu on, euh, qui, est, qui est un peu plus, qui est plus récent pour le Compute Observerity, qui est le tracing distribué. Alors il y a souvent, euh, je trouve, de confusion avec euh, ce qu'on appelle les APM, donc les Application Performance Manager. Donc c'est des, des beaux outils qui permettent de faire du profiling de la JVM typiquement, par exemple, pour parler de Java, euh, et qui permettent de profiler, c'est-à-dire de dire ça va rentrer euh, sur le code exécutable, et ça va les mettre des, ça va les mettre des, des, ça va changer potentiellement le code pour mettre des décorateurs et dire combien de temps on a passé dans chacune des méthodes de l'appli la, ou de la brique. C'est super pratique parce que du coup ça nous permet en termes de performance d'aller euh, diagnostiquer des, des goulets des d'étranglement sur notre, euh, notre algo. Mais ça ne me permet pas d'avoir l'état de mon récit. Ça me permet d'avoir une vue de la performance d'un de mes composants. Et il se trouve que les APM, pour faire ce, pour faire ce relevé on va dire, de profiling, euh, aujourd'hui s'appuient sur des technos de tracing distribué. C'est-à-dire qu'au début, ils ont, ils ont mis les, les traces, alors chacun à leur sauce. Et aujourd'hui, on, euh, on commence à avoir émergé une standardisation de ces traces pour qu'elles soient distribuées. Alors pourquoi distribuer parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut avec le tracing, c'est de pouvoir reconstituer le parcours d'une requête d'un utilisateur. Alors, un utilisateur, ça peut être un instrument ou une autre machine, au travers de mon système d'information. Et de me dire par où est-ce qu'il est passé et combien de temps ça lui a pris potentiellement sur chacune des briques. Alors, on peut avoir une granularité qui peut être plus ou moins importante. Ça peut aller de, du composant jusqu'à la méthode. Mais ça, ça peut dépendre en fonction du besoin. Euh, et du coup, euh, je peux basculer d'un composant à un autre, donc euh, mon front-end, mon back-end, euh, la couche de messaging, la base de données, euh, et je veux, être capable, je veux être capable de savoir combien de temps j'ai passé dans chacune de ces, de ces composants de moi-ci. Ça permet aussi, euh, indirectement, d'avoir une pseudo-cartographie de moi-ci, enfin de mon système, pardon. Euh, un petit exemple vite, de repré... enfin, vite fait de la représentation de ces trois piliers. Donc, euh, pour la métrologie, je parlais de graphes tout à l'heure, donc ça c'est un screenshot de Grafana. Euh, donc on peut y voir des graphes, des histogrammes, on peut y faire des camemberts, etc. On y retrouve euh, plusieurs éléments, Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y, y a aussi bien de la CPU, du RAM, il y a aussi des, des métriques sur le nombre de connexions en cours sur la plateforme, qui est une donnée qui est déjà moins technique. Potentiellement. Ça peut parler à un utilisateur de dire qu'aujourd'hui sur sa plateforme il a, il a X centaines d'utilisateurs à un instant T. Euh, alors, ça c'est un screenshot euh, plus d'un log. Euh, donc, le log il est redaté, on a une date tout en bas à gauche. J'ai son texte brut et ce, il se trouve que ce log on l'a aussi enrichi avec des, des métadonnées, des tags. Je vais y revenir plus tard mais ces métadonnées me permettent de qualifier aussi euh, le contexte de slug, est ce log, où est-ce qu'il a été mis, sur quel environnement, quel composant, etc. Donc ça, c'est un peu plus de détails, je vais passer sur, le, sur ces fameux tags. Le tracing distribué, euh, Donc euh, ça c'est un screenshot d'un outil qui s'appelle Jagger, vous avez certainement déjà dû entendre parler. Euh, donc euh, le le, ce qu'on peut voir là, euh, en haut, tout en haut, c'est ce qu'on appelle une trace, qui est l'élément pair. Euh, c'est une trace, c'est une requête en 30. Et, et en dessous, on a tous les spans. Donc un span, c'est un, un élément plus atomique de la trace, qui peut être soit donc le passage dans tout les composants ou juste une méthode. Et on retrouve du coup la notion de temps. Donc plus le trait est long et plus on a passé de temps dedans. Et après, quand on descend, en fait, on a le détail de combien de temps on a passé dans chacune des sous-méthodes. C'est un peu comme les, les flammes graphes qu'on pourrait trouver euh, sur euh, certains APM. Et on peut descendre. On voit les différentes couleurs à chaque fois qu'on change de couleur. Là, sur ce, cette représentation-là, on a changé de composant. Alors, euh, C'est important, euh, le pouvoir des trois piliers, euh, c'est de les utiliser ensemble. Euh, comme je l'ai dit, historiquement, on était très centré sur les logs. Et puis, on a mis euh, de la métrologie. Alors, je ne sais pas si certains ont connu euh, Graphite. C'était l'une des premières bases de données orientées Time Series, donc qui permettait de stocker les données euh, de, de métrologie. Et on avait donc euh, notre euh, vue euh, Notepad avec euh, le log sur le samba. Et puis, j'avais une autre fenêtre avec euh, un Grafana et mon Graphite, typiquement. Et dès que j'avais un incident en production, typiquement, j'étais obligé de, bah, de switcher euh, d'un outil à l'autre. Puis après, on a rajouté le tracing distribué, potentiellement, et j'aurai trois outils. Et quand il est 2h du matin, qu'on vous réveille pour un incident de prod, et qu'on vous dit qu'il faut aller regarder sur trois ou un outil, parce que si vous avez de la chance, vous avez un outil par pilier d'observité, mais euh, si jamais vous avez des composants plus transverses et que chaque équipe a mis en place chacune sa solution, ben, vous multipliez d'autant plus le nombre d'outils à les regarder. Et du coup, c'est compliqué de corréler. et de... de, de Comment dire, de définir quel est l'événement transverse qui a conduit à potentiellement mon incident. C'est qui est responsable en termes de, de composants dans le SI qui est défaillant, pourquoi j'ai eu ce problème, etc. Donc c'est important d'avoir un outil de visualisation qui soit unique, euh, qui permet de visualiser ces trois piliers d'observité. Euh, ça permet donc cette corrélation et ça m'évite de switcher d'un outil à l'autre. Et si l'outil de visualisation unique est bien fait, il va me permettre de changer de facette en fonction du pilier d'obscurité que je vais vouloir voir. C'est-à-dire que je vais vouloir pouvoir dire tiens, je viens d'avoir cette log d'erreur que j'ai loqué des erreurs, donc je suis cool. J'ai une exception sur une connexion à la base. Euh, je vais vouloir simplement aller voir, par exemple, la consommation CPU, RAM et, euh, et les IO sur ma base de données en termes de métrologie. Et puis, ça se trouve, avec ce log, je vais avoir une trace qui va être affectée et je vais peut-être pouvoir aller voir la trace qui s'est passé à ce moment-là et les autres requêtes qui auraient pu avoir lieu au même moment sur, sur tel ou tel composant et de savoir par où ils sont passés. Et ça va peut-être nous permettre de voir que le problème, ce n'est pas la base de données, c'est peut-être du réseau, admettons. Donc c'est très pratique de pouvoir jongler entre ces trois piliers-là. Euh, quelques outils qui, euh, qui permettent de faire ça. Euh, donc, on, on a pour la partie euh, open source euh, Grafana, une stack Prometheus, Loki et Tempo. Euh, donc, ça, c'est les backends qui permettent de stocker euh, les données d'obscurité, et Grafana qui vous permet de les visualiser. Après, vous avez d'autres acteurs en SaaS, donc payants, qui vous proposent aussi euh, des solutions de visualisation de données d'obscurité. comme DataDog, Dynatrace, euh, Instana. Il y en a, a d'autres. Après, c'est toujours le débat, est-ce que je fais à la maison ou est-ce que je pars en sas Alors ça, après, ça dépend des problématiques, des contraintes, des besoins. Ça, je n'ai pas la solution, mais ma raison. Euh, pour faire la corrélation, je l'ai évoqué avec les logs tout à l'heure, c'est très important de... Bah, de bien qualifier sa donnée d'obscurité. Alors, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la métrologie, les logs ou le tracing, et ça, ça se fait par le biais de labels ou tags en anglais. Et c'est important de bien qualifier ces données-là, parce que c'est ça qui va vous faciliter votre recherche et votre corrélation après dans les données d'observabilité que vous allez vouloir rapprocher. Il faut voir le, les données d'observabilité et votre stockage de données d'observabilité comme un référentiel. Et comme n'importe quel référentiel, il faut bien le maintenir. Comme ça, si vous avez bien défini vos différents tags, vous allez pouvoir facilement passer d'un pilier à un autre. Quelques tags que je retrouve assez régulièrement c'est des tags sur le nom du composant, le nom de l'application, son environnement, le type de service que c'est, est-ce que c'est un middleware, est-ce que c'est un serveur de messagerie, est-ce que c'est un serveur web, une base de données. Quelle est l'équipe qui s'occupe potentiellement de ce, ce composant-là ou de ce, cette application-là Quand je dis composant, ça va de l'application au serveur, enfin, c'est toutes les, toutes les couches. Euh, éventuellement la machine, si vous l'avez. Parce que des fois, euh, si je suis sur du cube et que j'ai un nœud qui part en vrille, je peux être content de me dire que tiens, toutes les métriques qui sont affichées à cette machine-là ne elles, elles vont pas bien. Donc euh, ça me permet de corréler. Il y en a d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif, mais globalement, c'est celle-là que je retrouve le plus souvent. Alors, Techniquement, comment on pourrait mettre euh, en place de l'obscurité Il euh, faut penser l'observabilité comme un produit euh, ou un service. Donc euh, ce que nous on a été amené à faire typiquement, c'est de construire une équipe d'observabilité pour mettre en place le back-end d'observité, la console de visualisation, et après d'aller proposer aux différentes équipes transverses et applicatives des moyens de, de nous exposer des données d'observabilité. Et, voilà. et du coup, il faut le penser ça comme un produit. Il faut aller les voir et leur dire, ok, c'est quoi vos besoins aujourd'hui pour connaître l'état de votre système, comment ça peut se passer et puis de leur dire aussi, vous avez quel besoin par rapport aux autres équipes Une équipe applicative, elle sera peut-être intéressée d'avoir l'état de la base de données. Alors elle n'a peut-être pas besoin des mêmes données que l'équipe en charge de la base de données, parce qu'elle n'a pas le même niveau de connaissance. Mais elle va peut-être être intéressée par avoir, je ne sais pas moi, le nombre de connexions courantes sur la base de données. Parce qu'elle sait que si elle passe un certain cap, son application va moins bien marcher. Ou si on a plusieurs applications qui sont en communication, on est dans un système d'information, on va -être être, on va être être dépendant de certains, certaines applis. Et ça peut être intéressant de savoir que l'appli qu'on alimente, bah, elle ne va pas bien. Ça nous permet de mettre en place de la résilience, par exemple, avec du circuit breaking. par exemple. Donc l'état, il peut être partagé et, et tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc c'est important de se comporter comme un produit et d'aller recueillir leurs besoins. Euh, du coup, dans sa mise en place, on peut aussi euh, le faire soit de manière... Euh, comment dire, couche par couche, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc l'infrastructure, le middleware et l'application, où on peut essayer de, de se dire, on va essayer d'unifier, d'uniformiser tous les logs qu'on a aujourd'hui, de, de faire la gestion des tags et de la politique, par exemple, et de bien faire les logs, et puis après on fait la métrologie, où on commence par le tracing. Je vois de plus en plus de gens aussi qui commencent à nous parler d'observabilité en disant, moi j'ai commencé par le tracing, et j'ai extrait du tracing les deux autres piliers d'obscurité. Ça peut être aussi une manière de faire. Maintenant, euh, quand on a un système qui existe depuis, euh, qui a déjà un bon historique, on va dire, le tracing étant encore assez jeune, c'est généralement plus facile de commencer par le, le, la métrologie puis la centralisation de log. Ou les deux, enfin plutôt que le tracing, je veux dire. Mais surtout, il faut être le moins intrusif possible. Il euh, faut être le moins intrusif dans l'outillage qu'on leur apporte. Euh, J'essaie de leur apporter une solution où ils n'ont pas de librairie particulière à mettre en place, ou qui soit fortement couplée à une techno. Quoi. Parce que le jour où on décide de changer, euh, ça va nous poser problème. Euh, une, une source aussi euh, assez intéressante euh, pour savoir par où commencer quand on met de s'arrêter, parce qu'on peut rarement tout faire en même temps, euh, moi, ce qui m'intéresse en général, c'est d'aller voir euh, ben, les incidents de manager et puis euh, qui me ressortent potentiellement des post-mortems euh, sur le système. Et ce qui m'intéresse dans le post-mortem, c'est d'aller voir, par exemple, le, où est-ce qu'on a eu de la chance. Tiens, on a eu de la chance. Euh, euh, machin était là, il a bien vu que l'appli n'était plus là parce qu'il s'est connecté, ça ne marchait pas. Et, chance, ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour euh, éviter Enfin, si Machin n'avait pas été là pour voir que l'appli n'était pas là. Qu'est-ce qu'on aurait pu observer, du coup, pour se dire que l'appli n'était pas là bah, Tiens, si le network était descendu à zéro, admettons, ou que le nombre de réplicas était tombé à zéro, j'en sais rien, ça dépend de la plateforme, bah on peut en extraire par exemple une, une métrique, et sur laquelle on va aller mettre une alerte, pour que la prochaine fois, on n'ait pas besoin de machin pour voir que l'appli n'est pas là. Donc là, on rejoint un petit peu l'alerting qui est... La, la, la capacité à utiliser l'obscurité. Donc oui, euh, surtout, euh, voilà. qu'est-ce qu'il qu qui nous aurait fallu pour constater l'alerte C'est important. Il faut observer, donc sans influencer, euh, sur deux axes, euh, sur comment on collecte. Donc on parle de collecte d'observité Donc c'est rarement eux, c'est rarement les composants qui poussent la donnée observité C'est le collecteur qui va aller la chercher. Dans autant que faire se peut. L'intérêt euh, de faire ça, c'est que euh, votre appli, votre middleware, votre infrastructure, quelle qu'elle soit, doit pouvoir fonctionner sans l'obscurité. C'est pas parce que ma centralisation de log, ma métrologie, mon back-end n'est pas là que mon système ne tourne plus. Je suis peut-être aveugle, mais je ne dois pas impacter le fonctionnement de l'appli. Et c'est pareil sur ces perfs. Euh, si jamais euh, j'ai mis un truc de collecte qui fait euh, du calcul euh, de 99% sur l'appli, euh, moi j'ai déjà vu des, euh, des collecteurs qui prenaient 100% de CPU toutes les minutes, au final j'impacte mon appli. quoi. Ou euh, le fameux euh, je comprends pas, euh, quand je retire les logs, l'appli elle marche beaucoup mieux. Bah oui, mais tu es en train de pousser un, un fichier texte de 10 mégas euh, sur un output log, c'est pas gratuit. Donc il faut que ça soit le plus light possible pour être le moins impactant sur ce pour quoi l'application est censée faire, c'est-à-dire rendre le service métier. On ne fait pas l'observité pour l'observité. Alors techniquement, il euh, y a une solution technique que j'aime beaucoup qui est OpenTelemetry, que j'ai explorée pour la partie tracing, parce que autant pour les logs et euh, la métrologie, euh, on peut, on peut s'en tirer sans trop, trop, euh, sans trop influencer, autant pour le tracing c'est un peu plus compliqué. En 2018, à KubeCon euh, EU, euh, il y a deux projets, donc Open Tracing et open Census, euh, open Census, qui ont annoncé une fusion euh, pour donner euh, OpenTelemetry. C'est l'une des rares fois où l'annonce d'un nouveau projet à la CNCF a permis de réduire la landscape. Euh, donc c'est cool. Euh, ils ont bien bossé, c'est rare, rare dans, dans les communautés open source d'avoir des fusions de projets. Et ça marche très bien. Ça fait donc deux ans maintenant. Euh, Open Telemetry est, très ma est plutôt mature. Euh, il est très orienté tracing du coup. Euh, ils sont en train d'attaquer la brique. Euh, ils proposent déjà pour faire la partie euh, de métrologie et la partie log, qui est un petit peu plus frais. Mais donc ils sont très orientés très, euh, tracing. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gros acteurs. On trouve euh, Dynatrace, Google, Datadog, AWS, Splunk. LightStep et Grafana, je crois. Euh, comment ça se présente Juste pour vous donner une idée. Euh, ça, c'est le fichier de config d'un collecteur OpenTelemetry. On va configurer euh, un bloc où on va définir les points d'entrée. Comment est-ce qu'il va recevoir de la donnée Oui, j'ai dit recevoir, mais vous allez voir pourquoi après. Comment est-ce qu'il va l'exporter C'est-à-dire, où est-ce qu'il va l'envoyer, au final Dans quel back-end, par exemple, d'observer euh, Est-ce que ça va être du euh, Prometheus, euh, un DataDog, un Splunk, whatever. Et il euh, y a une partie Processing euh, qui permet de dire, tiens, je vais loguer une partie euh, de ce que je reçois, je vais en envoyer une autre sur un Jagger pour le tracing. Euh, là, j'ai un Y avec du DataDog, par exemple. Donc j'envoie les données de tracing aussi bien sur DataDog que sur du Jagger, admettons. Euh, si jamais vous faites du Go, il y a moyen de l'étendre. Et il y a des gens qui euh, euh, s'amusent dans le collecteur à, à coder des processeurs pour aller enrichir leurs données de euh, Voilà. Qu'est-ce que ça donne dans le code Alors, C'est du code Python celui-là. Euh, C'est à peu près les quelques rares lignes qu'on aura besoin dans le code, qui est un peu intrusif on va dire, pour faire le tracing. Uh, OpenTelemetry propose plusieurs modes. Il y a un mode auto-instrumenté, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites euh, je branche sur la techno et c'est OpenTelemetry qui va être chargé d'aller euh, créer ses spans, donc qui va décorer tout, toutes vos méthodes, aussi bien en Python qu'en Java, hein, en ce c'est pas la question. Ou vous avez la possibilité aussi de vous-même déclarer vos spans, et c'est plutôt assez simple. Donc le bloc du haut, c'est comment déclarer le traceur. Donc C'est un objet qui va recueillir les, les traces et qui va les envoyer. Euh, ou pas. C'est-à-dire que si jamais le, le collecteur n'est pas là, et ben, il ne va pas bloquer pour autant. Voilà. On peut faire du sampling, on peut faire tout un tas de choses, on peut le configurer. Et la partie du bas, c'est plus dans le code, comment en Python, euh, je vais aller déclarer un nouveau span. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on, a, quand on prend la main sur le span, on peut aussi le qualifier. Donc là je fais un set attribut, ça revient à labéliser quelque part, euh, comment dire, le, la trace. Euh, pour, euh, comment dire, pour, le, comme je disais tout à l'heure, la contextualiser au maximum pour faciliter la recherche plus tard. Oula. Donc j'ai mes deux données de euh, Admettons je suis dans un Cloud Provider, je vais pouvoir avoir des fonctions par exemple, ou euh, des VM. Je vais aller installer des, des collecteurs, <coughs> Donc soit un collecteur sur la VM, ça me permettra d'avoir euh, les données d'infrastructures liées à la VM, CPU, RAM, euh, les process qui sont à l'intérieur, admettons. Mes applis vont pouvoir euh, se brancher dessus, ou lui va pouvoir se brancher sur les applis pour récupérer les données d'observabilité. Euh, côté fonction, il euh, y a pas mal d'intégrations qui existent avec les cloud providers pour brancher sur les données d'observabilité du cloud provider. <coughs> si je parle d'AWS par exemple, il euh, y a des solutions qui permettent de se plugger sur le CloudWatch récupérer les données des services d'AWS et d'avoir les métriques d'AWS dans votre collecteur OpenTelemetry. Et euh, du coup, euh, chaque euh, collecteur, je peux enrichir avec des données, euh, enrichir les données qu'il va capter avec euh, des informations qu'il connaît. Typiquement, la VM euh, il sait euh, peut-être dans quel environnement elle est déployée. Pareil pour, euh, pour la fonction, admettons. Euh, en général, on va mettre un collecteur euh, qui va agréger ces euh, données au sein de mon compte et qui va les envoyer sur ma solution de, de stockage. On va retrouver euh, à peu près le même principe pour les VM sur du on-prem. Donc là, je vais avoir euh, potentiellement des, des collecteurs qui peuvent être euh, comment dire, externalisés à mes composants. Je parlais de composants d'appliance réseau, par exemple. Euh, on peut tout à fait aller collecter du SNMP et puis euh, balancer ça après euh, sur les... Sur, sur mes données d'observité, et de tout agrégé Et du coup, il euh, n'y a rien qui m'empêche d'avoir plusieurs cloud providers, du n prem et de tout recentraliser quelque part. Alors après, le quelque part, ça peut être soit une solution SaaS, ou euh, votre solution end-prem. Encore une fois, ça va dépendre un peu de vos problématiques et vos besoins. Donc, euh, comment exploiter au long terme les données d'observité à peu près correctement C'est important, de, dès le début, pour la métrologie, de bien les normer. Et de ne pas, par exemple, mettre euh, euh, CPU, mon instance à moi, euh, point user, parce que vous êtes perdu. Euh, si, si vous allez faire tous vos dashboards, vous allez voir qui vont être basés sur ces noms-là. Il ne faut pas euh, faire les, vos recherches sur, euh, spécifiques sur une instance, par exemple, en se basant sur le nom, mais plutôt sur les tags qui vont euh, contextualiser la, donnée la, la, la, donnée, la métrique. Pardon. Euh, techniquement, ce que je préconise, c'est d'exposer du euh, OpenMetrix, Donc, c'est. Euh, ça va être le, le pendant de Prometheus et de les collecter en mode pool. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le collecteur qui va interroger un, H, un endpoint HTTP pour récupérer les, la métrologie au format OpenMetrics. Pour les logs, euh, c'est pas ultra compliqué. Le plus dur, c'est le premier point, c'est de bien rabâcher, qu'il ne faut pas mettre de données sensibles dans les logs, euh, de privilégier les logs d'erreur et techniquement, euh, ben, respecter les toiles factorables qui ont déjà quelques dizaines d'années maintenant dans lesquels on trouve le fait d'écrire de, de, bah, ces logs sur la sortie standard et pas d'en mettre partout avec 14 fichiers. Euh, et si vous voulez vous simplifier la vie, euh, essayez de les pousser en json, en wide line sur du json. Pourquoi du json C'est parce que vous pouvez contextualiser avec vos libres de logging votre log, son niveau de log, la classe qui a émis le log, euh, je ne sais pas, tout un tas d'informations qui peuvent vous intéresser éventuellement pour contextualiser le log. Et, de tout balancer dans le, la solution. et En général, les solutions d'observité sont capables d'interpréter les gisons pour, pour exploiter les métadonnées qui sont dedans. Pour les traces, c'est important pour moi je pense, d'avoir des spans qui soient pertinents. C'est pour ça que j'aime pas trop l'auto-instrumentalisation personnellement. Ça demande un peu plus de boulot par contre. L'auto-instrumentalisation, c'est chouette, c'est magique. Parce qu'on euh, met et on a plein de trucs qui apparaissent, mais on a plein de trucs et les gens ne euh, les exploitent pas au final. Alors que si on se force à faire ces spans, on a généralement des spans et des traces qui sont beaucoup plus pertinentes. Elles nous parlent beaucoup plus et elles sont mieux qualifiées. Il euh, y a un standard W3C euh, pour la propagation des traces, donc pour cette partie distribuée, pour qu'un span puisse se raccrocher à une trace par an, même si ce n'est pas lui qui l'a émise et que ce n'est pas sa techno qui l'a émise. Euh, et Ce, ce standard, c'est le HTTP trace-contexte. Alors il s'appelle HTTP, trace contexte, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'utiliser que pour HTTP. Moi je me suis amusé à faire passer euh, des traces dans du, MQ, euh, dans, dans du ActiveMQ par exemple, ou du RabbitMQ aussi, où voilà. j'ai juste collé les headers dans les headers du message que j'ai récupéré en sortie, et ça marche très bien. Euh, OpenTelemetry aussi, euh, alors ce n'est pas un standard, mais ils proposent pour qualifier les tags et éventuellement le log, typiquement, un truc qu'ils ont appelé les sémantiques conventions. C'est tout un set, euh, c'est une, une page GitHub où il y a euh, toute une liste de, de clés de tags euh, prénormées. Donc, euh, je sais pas moi, http.url, http IP. Euh, ça évite euh, que vous galériez à essayer de définir votre politique de tag. elle est plutôt bien faite. Enfin, J'en suis très content. Plus globalement, euh, C'est important que toutes les données d'observérité, hein, que ce soit métrologie, trace ou logging, soient toutes hors datées, parce que bah, sinon, euh, ça va être difficile de comprendre ce qui se passé dans le temps, euh, généralement, ou d'observer de, de ce qui s'est passé, d'établir une bonne politique de tag, et pourquoi pas s'appuyer sur les sémantiques conventions que je viens de vous parler. Euh, ne pas tout mettre, et tout mettre n'est pas forcément une bonne solution, parce que en général, les gens vous disent euh, « vas-y, mets tout, on verra ce qu'on en fait », euh, et plus tard, on fera le choix. Et puis après, ils ont des problèmes de taille, de stockage. Et puis, euh, ils se rendent compte qu'il y a plein d'erreurs qu'ils n'ont pas vues parce qu'elles ont été complètement noyées dans la masse d'informations qu'ils ont poussées. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à être plus pertinent. Bon, au début, en général, on ouvre un peu les vannes et on essaie de, de se dire, ouais, non, mais là, il y a beaucoup de trucs qui ne servent pas et on les exclut au fur et à mesure. Mais il faut faire ce ménage-là, très vite. Sinon, euh, ça, on revient à un mode très... Euh, Poubelle au final de la donnée, et euh, plus personne ne regarde parce que c'est super long à requêter, on trouve jamais rien, et, euh, et puis plus personne n'utilise, et puis euh, c'est fini. quoi Il euh, y a un petit jeu aussi sur la définition donc de la granularité euh, qu'on va vouloir de la donnée. Est-ce que c'est pertinent, par exemple, d'aller interroger un endpoint réseau toutes les secondes pour avoir sa consommation CPU Peut-être pas. Euh, par contre, c'est peut-être euh, intéressant d'avoir le nombre de commandes que j'ai euh, à la seconde parce que c'est ultra critique pour nous et qu'on euh, qu en a besoin. Mais il ne faut pas que ça impacte les perfs. Donc il y a un curseur à mettre entre l'impact des perfs qu'on va avoir sur ce qu'on observe et, euh, et la, la, la durée qu'on veut observer. Je, je vais être plus clair. Euh, j'ai vu pas mal de projets où ils faisaient par exemple un relevé euh, des métriques d'infrastructure toutes les 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est une éternité en fait. Et il peut se passer plein de trucs. Ça se trouve, ma machine, elle a cramé trois fois, elle est revenue à un état à peu près correct, mais euh, j'ai pas eu de relevé à ce moment-là et. Bah, tout va bien. Bah non, en fait. Donc il faut trouver le bon curseur entre euh, trop petit, trop large au niveau de la temporalité, sachant que plus on prend petit et plus il faut stocker aussi de données. Et pareil, euh, bon même s'il y a du cloud aujourd'hui, euh, les ressources ne sont pas infinies. Donc à un moment, euh, est-ce que je garde euh, cette garniolité d'une seconde pendant six mois Pas forcément. Est-ce que j'ai besoin de les garder pendant un an, quinze jours Ça dépend des usages et de ce qu'on va vouloir en faire aussi. En général, l'obscurité, si on la destine à de l'incidentologie et éventuellement de l'autorémédiation, une quinzaine de jours, c'est globalement pas trop mal. Si on veut plus, il ne faut pas hésiter à basculer sur des solutions de sauvegarde et d'archivage. Parce que c'est pas forcément important. Euh, je vais juste finir là-dessus. Euh, un autre truc qui permet de savoir par où attaquer le morceau, c'est de se référer au Golden Signal. Euh, donc, C'est un des principes qui est mis dans le bouquin de, de SRO de Google. Euh, C'est-à-dire la latence, le trafic, le, nombre, le, le, le taux d'erreur et la saturation en termes de métriques, euh, log et trace. Ça, ça peut être des bons points d'entrée aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Alors je ne ouais, peux pas pouvoir prendre beaucoup parce que je crois qu'on est un peu short au niveau de temps, mais oui, je t'écoute. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'appliquer l'observabilité dans un contexte d'événements de sécurité, dans le sens où euh, que ce soit les métriques, les logs euh, ou les traces, ça peut être quelque chose qui permet d'identifier des, des attaques, par exemple mmh. euh, Alors euh, j'ai eu l'occasion de mettre de dans le milieu bancaire et avec un RSSI, et eux ils avaient leur solution, clairement. Alors après, c'est discutable en soi, parce que je pense que ces données là peuvent intéresser du monde. Après, c'est juste une question de culture sur jusqu'où la SSI, le système, enfin la sécurité de, du SI, est, est, est prête à partager ces données-là avec le reste des parties prenantes pour éventuellement corréler. Après, ce qui se passe généralement, c'est qu'ils ont déjà des solutions existantes et que nous on arrive pour essayer de, de, de mettre en place l'obscurité sur l'ensemble du SI de la centraliser aussi. Euh, et du coup, euh, après, ils viennent euh, potentiellement s'appuyer dessus aussi, en complément de leurs données de sécu. Mais euh, vu que je destine l'obscurité à toutes les parties prenantes, cet aspect de données sécurité que eux, ils stockent, elle est... ils ne sont pas forcément prêts à la partager. quoi Je prends juste une autre question, je pense, s'il y en a. Bon, écoutez. Je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite un bon Voxed Day.